Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est 7h15, le réveil c'était 6h30, on est le... 6 septembre, donc euh, on va aller sur Paris en avion pour aller tourner l'émission Joker, donc euh, c'est notre émission télé à laquelle j'ai participé, donc je suis super content, bon là j'ai la petite voix du matin et je viens de me réveiller il y a pas longtemps, c'est pour ça et j'ai dormi euh, que quelques heures cette nuit, mais bon, on se reposera cet après-midi et euh, hâte d'y aller demain et je verrai si je peux filmer quelques trucs ou pas, euh, si je peux vous raconter quelques trucs ou pas, et voilà, ça sera un petit vlog un petit peu... Euh... C'est la première fois que je fais un vrai vlog sur la chaîne pour, pour raconter comment ça s'est passé tout simplement cette journée et euh, rip la rentrée euh, qui est lundi 7 septembre. Bon bah on vient d'arriver à Paris, l'aéroport Charles de Gaulle il me semble Et là on va prendre le Uber et on va aller jusqu'à l'hôtel pour le tournage de demain Donc ce soir il y a un hôtel vu que le tournage est demain Donc euh, bah c'est parti Je sais pas si ça rend bien à l'image mais en tout cas en vrai c'est ultra spacieux, ultra grand et vraiment, ça a l'air d'être vraiment un super hôtel, euh, en bas la réception elle est géante, t'as une salle de sport, t'as plein de trucs, euh, le petit déj aussi compris euh, par la production, donc euh, merci à eux, ça va faire plaisir demain matin. Donc on va essayer de pas trop manger demain matin pour pas euh, rouler sur le plateau et essayer de bien répondre aux questions, mais en tout cas on va dire qu'on est accueilli dans de super conditions, donc merci France 2 et merci sur Joker pour cet accueil, euh, on va essayer de gérer un max demain, merci à tous. Vous voyez, vu je... oui, que la dernière fois j'avais perdu le jeu télé et j'avais gagné que 0 bah, c'était le jeu, j'avais participé mais j'avais pas gagné, Là, j'ai vraiment pas envie de repartir avec zéro et de me dire cette fois au moins je gagne un petit truc. Même si c'est 500 euros, c'est le premier palier. 500 euros, c'est bien quoi, c'est sympa. Donc euh, repartir avec zéro, ce serait triste. Et puis voilà, j'ai envie de gagner au moins une fois. Donc euh, je de me donner à fond, essayer de faire le meilleur de ce que je peux. Et on, on verra sur le moment comment ça se passe. J'espère juste que ça va pas. C'est pas mal se passer. Mais le côté, quand j'avais fait mon dernier jeu télé, il y avait des réponses que j'avais données qui étaient assez absurdes. Que quand je m'en rends compte, c'est le stress qui te fait répondre. oh je pense que la majorité des gens ont dit ça. Alors que là, ce ne sera pas du tout de la majorité, ce sera juste de l'intuition et, et de la connaissance et de la culture G. Donc, je vous tiens au courant dans la suite, mais j'ai très hâte de voir comment ça va se passer demain. Je suis impatient, pas stressé, mais très très impatient d'être à demain et euh, je vais tout faire pour arriver dans la meilleure des formes et que tout se passe au mieux. Petite info complémentaire, c'est une émission qui se fait en duo Joker. Donc ça veut dire que si vous voyez Deli, si vous voyez un peu beaucoup de choses en double, c'est parce que je suis venu tout simplement avec ma mère. Vous l'avez vu peut-être à un moment dans le vlog, peut-être vous la verrez après. Donc c'est par binôme, donc euh, je suis venu avec ma mère et euh, j'espère qu'on Okay. Salut à tous, bon bah petite nuit, j'ai pas réussi à dormir, peut-être un peu le stress et la prévention. Enfin, je me suis endormi vers 2h30 et 6h30, ça fait 4h de sommeil. À 7h30, bah go prendre un beurre et c'est parti, on va sur le lieu de tournage et on verra bien comment ça se passe. Donc, on est arrivé dans la loge, donc on a posé toutes nos affaires. Donc, pour vous montrer un peu, là il y a le canapé, bon là il y a la table, mais vous avez aussi euh, tous les accompagnements. Bonjour, maman! Voilà, donc euh, elle sera là avec moi pour l'émission du Joker, donc vous pouvez voir, ils ont mis pas mal de choses à, à disposition, donc c'est assez cool, donc c'est pour avant l'émission. On a même une petite télé ici pour voir l'émission en direct, mais bon là ils l'ont coupé. mais il y en a une autre dans une autre pièce, et donc voilà, euh, miroir, etc., euh, point d'eau, il euh, y a tout ce qu'il faut. Grosse ellipse temporelle, donc là les dernières images que vous avez normalement c'est quand je suis dans les loges que je vous présente un peu comment c'est Et vous avez eu quelques photos de comment ça s'est passé sur scène mais je ne vous ai pas expliqué Donc on a fini l'émission, je vous donnerai pas les résultats de l'émission, vous pouvez aller les voir en regardant la rediffusion euh, sur place, euh, pendant l'émission, c'était vraiment que du régal, que du bonheur, j'ai profité à fond Il euh, y a des questions auxquelles j'ai répondu où je suis content de moi Il y en a d'autres où je suis pas content C'est comme partout, tu ne peux pas être tout le temps satisfait de toi Sinon, euh, ce, serait, enfin, ce serait un peu difficile quoi. Donc euh, mon parcours, il me va très bien comme je l'ai fait Ça me va, je suis satisfait euh, si c'était à refaire, bah, je referais pareil. Euh, sinon, au niveau des résultats, je peux pas communiquer plus, je pense, et puis je vous invite à regarder la rediffusion. Ensuite, euh, le midi, on a mangé euh, dans le resto de la prod, donc il euh, y avait un service de restauration vraiment... Euh... Il y avait euh, plein de choix, euh, tu pouvais prendre autant d'entrées, plats et desserts que tu voulais, enfin, tu pouvais te composer ton propre plateau repas et c'était vraiment génial, et il y avait vraiment beaucoup de choses à manger. Et il y avait des retours un peu, euh, en fait, dans toutes les pièces, il y avait des retours vidéo du studio d'en bas, c'est-à-dire les directs que les gens enregistraient, vous aviez une retransmission qui était quasiment celle que vous voyez à la télé, c'est-à-dire les changements de plan de caméra se faisaient, enfin, tout était... Euh, orchestré, millimétré, et c'était vraiment très intéressant. Alors des anecdotes de tournage qui me viendraient comme ça, j'en ai pas tout de suite, mais peut-être je ferai une vidéo spéciale à l'occasion pour vous en parler quand la vidéo sera sortie, et que je verrai en fait le montage qu'ils ont réalisé, peut-être il y a des plans qu'ils auront enlevé, d'autres qu'ils auront gardé, peut-être j'aurai des anecdotes, mais c'est vrai que il y a... Enfin, j'ai pas pu vous prendre des plans de ça, c'est-à-dire de tout ce qui est c'est-à-dire vous voyez le décor, mais vous voyez pas le, le tour du décor, c'est-à-dire on est placé dans un grand hangar, et c'est euh, monumental, c'est-à-dire il y a 80 personnes là qui travaillaient dessus Donc 80 personnes c'est énorme en tout Et euh, vous aviez euh, plein de caméras, plein de gens qui les géraient Des gros bras énormes articulés qui allaient à plus de, 5 mètres de... Enfin, 3, 4, 5 mètres de haut pour prendre des grands plans larges Il euh, y avait euh, plein d'écrans de... partout, des gens... Enfin, c'était hallucinant, c'était des étoiles plein les yeux, c'était magique quoi, c'était vraiment génial Je vous... vous souhaite à tous, même toi là qui regarde cette vidéo, de vivre ça un jour si jamais ça t'intéresse postule et essaie tente ta chance, peut-être je vous raconterai comment s'est passé euh, les candidatures si ça vous intéresse mais voilà donc euh, on a fait l'émission, après je suis allé manger j'ai pris mon avion retour et là je suis rentré chez moi donc euh, 48 heures de, de folie j'ai envie de dire, 48 heures euh, magiques. Donc euh, je remercie encore une fois toute la production, je remercie Olivier Mine euh, pour son accueil, euh, pour euh, les discussions qu'on a pu avoir un peu avant et un peu après euh, le tournage de l'émission. Euh, il a répondu d'ailleurs à la story que j'avais faite euh, pour dire voilà bon retour, etc. Il l'a vu, etc. Donc ça fait plaisir qu'il ait interagi et qu'il ait pris le temps de regarder les identifications. Donc euh, merci à lui, c'est vraiment quelqu'un de super. Et toute la prod, tous les gens qui ont géré, euh, c'était super, super bien accueilli, euh, beaucoup de choses, même tout quasiment, même tout, carrément, pris en charge. Enfin. Là, vraiment que pour passer du bon temps et t'amuser, donc euh, vraiment euh, avec le big smile, je vous dis merci à tous. C'était vraiment euh, un peu un rêve d'enfant. Genre, me dire, j'ai envie de faire une émission de télé. J'avais fait jouer en la maison, j'ai fait oui, j'ai fait jouer en la maison, mais j'ai envie d'aller sur un plateau télé et de voir les backstage. Ah, voilà, bah, pour avoir vu les backstage, euh, peut-être un jour je vous filmerai ça si j'en fais une prochaine, qui sait, mais euh, je pense que je recandidaterai sur d'autres émissions et je vous partagerai ça. Mais c'est vrai que c'est un... un truc de folie, vous vous vous rendez pas compte. Rien y penser, j'ai la chair de poule, donc euh, vraiment. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Là, je le smile. Euh, J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super. Et euh, là, aujourd'hui, cette vidéo sortira la veille ou le jour de publication plutôt de la vidéo à la télé. C'est-à-dire quand la vidéo sera publiée à la télé, juste après, je mettrai celle-ci. Donc aujourd'hui, euh, nous sommes le 7 septembre. J'ai tourné l'émission à 11h30. Et l'émission, je crois que de ce que j'ai compris, elle peut passer entre novembre et juin. Donc ça se trouve. On est juin juste avant les vacances et ça fait hey, ça fait 9 mois que j'ai tourné cette vidéo, mais c'est pas grave. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien. Et dites-moi si les vlogs comme ça, ça vous intéresse, où je vous raconte un peu des expériences insolites ou des choses comme ça que je peux vivre. Euh, bien sûr, je ne veux pas vlogger une journée normale parce qu'il n'y a pas d'intérêt, mais des trucs comme ça un peu wow, « waouh qui peuvent arriver dans, dans notre vie quand on essaye euh, bah, de saisir et créer des opportunités, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça me ferait super plaisir de savoir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, bah j'en ferai d'autres, il n'y a pas de raison. Ciao tout le monde, et sachez, je suis heureux.